Nous avons choisi de travailler cette année avec MPC pour plusieurs raisons, notamment parce que déjà c'est un expert dans la création de spots publicitaires. MPC nous a accompagnés sur toute la campagne, donc du début à la fin, de la réalisation à la, à la diffusion, en passant par la production la post-production. Donc on a fait vraiment appel à toutes les compétences de MicroCNPC. Ça fait dix ans que je fais de la production au sein de MicroCNPC. On produit toutes sortes de films, des films de post-production, mais également du film avec du tournage ou euh, des, des films pour des centres culturels. On travaille de plus en plus euh, en proximité directe avec les marques sur des concepts jusqu'à la production finale. L'offre à One Stop Shop, qu'est-ce que c'est C'est de pouvoir offrir un service complet du concept, des idées, de l'origine d'un projet, jusqu'à ses dernières étapes dans la livraison de médias et de stratégies de diffusion. C'est-à-dire qu'en fait, on peut optimiser euh, d'une manière intelligente euh, le budget et, en plus de ça, euh, les envies du client ne sont jamais perdues de vue. Optimiser le temps, euh, optimiser l'argent et, et surtout euh, garder en tête les envies de la marque Thompson euh, en l'enceinte de la production. Quoi. Le confinement a changé la donne et nous a demandé une flexibilité importante. Nous avons dû revoir le planning de diffusion, initialement l'euro, le budget et les scripts. Nous avons revu la façon d'intégrer Teddy Riner à notre clip et avons dû s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires en vigueur lors du tournage. On a également travaillé au plus près avec la marque pour intégrer les dernières oui. idées et affûter un petit peu plus encore le, le, les concepts. De fait, on était capable de tourner euh, trois films de, de 20 secondes en une seule journée de tournage. Sean a construit toute une campagne qui est assez maline parce que ça, ça base sur un territoire de, de l'humain, de la famille. Thomson et Micros MPC ont vraiment des territoires communs qui, qui sont les valeurs humaines, qui sont extrêmement fortes dans la culture de la marque et dans la culture d'entreprise Micros. Je tiens à remercier vraiment toute l'équipe qui, qui a été impliquée dans le projet, donc du début à la fin. Je remercie les équipes de Micros MPC, les équipes d'Hugo Allard, Delphine Rodet, Laurent Réveillard et également Sean pour tout, pour tout son travail et tout cet accompagnement. On a déjà prévu d'autres épisodes pour les campagnes prochaines et c'est très intéressant à, à, à travailler.